manager, tu es eh, eh, en plus d'être manager, tu es en représentation, tu représentes le pays et tu es à un moment solennel qui le lancement du championnat national. Tes jeans percés et ta veste en cuir te font passer pour un pingouin rigo personne banale. Quand on te voit, on dit que tu n'as pas encore intégré le sérieux de la fonction de manager sélectionneur. Tu n'as pas encore intégré la rigueur de la fonction du manager sélectionneur. Ça, c'est parce que tu es un manager sélectionneur de façade. Parce que si tu étais un vrai manager sélectionneur, tu saurais que tu n'es pas une danseuse. Parce que là, tu es habillé comme une danseuse. Hein. Mais une danseuse dans le sens au propre du terme. Tu es habillé en déphasage. Donc, à la limite, quand on regarde dans l'univers dans lequel tu te trouves en ce moment, et on voit comment tu habilles, on peut dire que tu habilles habillé comme un villageois. On peut dire ça. Ça ne veut pas dire que tes habits ne coûtent pas cher. Ça ne veut pas dire que ta veste en cuir n'est pas taupe. Ça ne veut pas dire que ton pantalon, percé, percé, percé là, ce n'est pas taupe, ou tes bottes noires. Tout ça coûte bien l'argent. Hein. Ça ne change pas. Même les villageois coûtent cher. parce okay? que. On interpelle en ce moment ta capacité d'intégration de la fonction de manager sélectionneur. Ce n'est pas pour flamber, ni pour frimer. Allez, va te changer, cher ami, va te changer.